Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis très très très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live coaching. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Elodie Cavalier, je suis coach en amour et fondatrice de Just Better Me. Et j'accompagne les hommes et les femmes vers la révélation de leur potentiel et surtout la transformation de leur vie amoureuse. Depuis les tout débuts euh, sur, euh, sur Appli, jusqu'à la rencontre et puis évidemment jusqu'à la construction d'une relation euh, épanouissante. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à faire un pas supplémentaire euh, vers la rencontre amoureuse et pour augmenter vos chances euh, de rencontrer l'amour, évidemment, euh, en vous donnant une clé supplémentaire. Et cette clé qu'on va aborder ce soir, c'est absolument un incontournable si on veut réussir à franchir toutes les étapes vers la rencontre et au-delà, c'est la communication. Euh, parce que tout passe par la communication, et en particulier quand on est sur appli, tout est communication, depuis finalement le profil jusqu'aux échanges, évidemment, après la rencontre. Donc je sais que c'est un thème qui vous intéresse, c'est un thème que vous attendez depuis plusieurs mois maintenant, et c'est un thème sur lequel vous avez plein de questions, dont vous aurez l'occasion de me les poser sur le chat qui se trouve juste Juste là. Donc commencez à les poser. Euh, on va essayer de prendre un maximum de questions pendant et surtout euh, après euh, euh, la, la séance de live coaching. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va aborder sur le sujet de la communication On va d'abord aborder l'importance de la communication dans la rencontre amoureuse. Euh, communication qui est souvent sous-estimée, comme on va le voir, et, et je vous donnerai évidemment toutes les clés pour réussir à booster vos chances de rencontrer l'amour grâce à une bonne communication. Ensuite, on, aborde, on verra comment aborder son coup de cœur. Finalement, quel est le premier message à envoyer et comment instaurer les premiers échanges pour que ça se passe bien et surtout que les échanges continuent. Et enfin, on verra comment créer un lien grâce à une communication authentique et fluide. Alors, pour ceux qui ont l'habitude euh, du live coaching, vous savez qu'on euh, va vraiment privilégier les interactions, les échanges. Donc, vous avez le chat qui est juste là. On va tester, commencer à, à nous faire un petit coucou et nous dire bonjour. En haut, vous voyez un petit plus. Euh, le plus, ça va être pour les sondages. Au fur et à mesure de ce live euh, coaching, je vais vous poser des questions. Vous allez pouvoir répondre euh, au sondage. Et en bas, vous allez voir effectivement euh, un petit cœur et ce cœur, c'est le like. Vous allez pouvoir effectivement me faire signe quand euh, vous adhérez à ce que je suis en train de vous dire, quand vous êtes d'accord, quand vous vous reconnaissez, quand ça fait tilt. Euh, et je vous propose qu'on le teste tout de suite aussi et que vous puissiez d'ores et déjà envoyer un cœur si vous êtes prêt à la suite. Et si vous êtes prêt, on attend les cœurs, et si vous êtes prêts, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec le chapitre 1 qui porte sur l'importance de la communication dans la rencontre amoureuse. Mine de rien, même si c'est un sujet que tout le monde attend, la communication, mine de rien, très souvent, on sous-estime l'importance et l'impact, euh, l'importance d'une bonne communication et l'impact euh, d'une communication qui serait euh, hasardeuse. Alors que pourtant, si on réfléchit bien, c'est un élément clé dans toutes les phases de la rencontre amoureuse. Depuis le tout premier échange, tout au long des messages, quand on se rencontre, évidemment, et puis après, tout, tout au long de la, la relation. En fait, c'est vraiment ce qui va être déterminant pour la poursuite ou pas de la découverte de l'autre et pour aller jusqu'à la rencontre. Donc, il nous semblait absolument primordial d'aborder, de, de consacrer tout un, live, euh, tout un live coaching à ce sujet. Et pour savoir où vous en êtes, on va tout de suite démarrer avec un premier sondage, donc le plus, euh, qui se situe là-haut. Question Avez-vous l'impression que votre communication actuelle vous donne toutes les chances de rencontrer l'amour Je veux des réponses honnêtes et puis on verra tout à l'heure les, les résultats. Tout d'abord, j'ai vraiment envie de vous faire un rappel qui est très très important, euh, qui est que la communication est le langage de l'amour et le langage de la rencontre. Donc ça veut dire que non seulement, bah, potentiellement, on va se comprendre ou pas, on va avoir envie d'aller plus loin ou pas, on va se présenter à l'autre tel que l'on est ou pas et c'est le seul moyen finalement qu'on a au départ de se faire connaître c'est le seul moyen qu'on a, qu a pour transmettre nos envies parfois nos limites aussi transmettre qui nous sommes donc euh, c'est l'élément clé qui va faire qu'on va pouvoir franchir finalement toutes les étapes jusqu'à la rencontre et au-delà et pourtant moi ce que je constate c'est que très très souvent c'est un peu sous-estimé, c'est-à-dire que j'ai constaté qu'il y avait un vrai focus qui était porté sur euh, le profil, sur la photo. D'ailleurs, euh, si vous n'avez pas vu le live coaching précédent, je vous encourage à aller voir les replays. On, traite, on aborde vraiment ce, ce sujet-là. Et que parfois, quand on franchit l'étape, que finalement, il bah, y a le profil ou la photo qui a intéressé, hop, il y a eu, euh, y a eu des, des likes, parfois, on se relâche un petit peu. On croit que l'objectif, c'est d'avoir un like. Non, l'objectif, c'est évidemment de pouvoir aller à la rencontre et au-delà. Et ça, ça passe... Évidemment, par l'étape d'après qui va être les échanges, qui va être les, les premiers contacts et les premiers messages. Et d'ailleurs, en fait, la, la communication, euh, elle démarre avant le premier message. Ce qu'on va euh, transmettre, ce qu'on va communiquer dans son profil, le choix des photos qu'on va faire, c'est déjà quelque part de la communication. Communication non-verbale, mais communication quand même. Donc, ne euh, sous-estimons pas ça et prenez bien conscience que tout est communication dans la rencontre et tout est communication sur l'appli. Alors du coup, communiquer, ça veut dire quoi exactement Communiquer, c'est important déjà de prendre la mesure du champ de tout ce que ça recouvre. Communiquer, c'est pas uniquement des mots. Communiquer, c'est un ton, c'est une énergie, c'est euh, une intention qui, d'une manière ou d'une autre, va transparaître, même au-delà des mots. Et c'est vraiment important d'être attentif euh, à ça. Euh, je vais vous donner un exemple très simple pour voir à quel point, parfois, notre énergie, notre intention derrière, tout ce qui transpire de nous, va parfois contredire nos mots. Et ça, c'est pas, pas terrible pour, euh, pour les prochaines étapes. Par exemple, si vous dites à votre interlocuteur, dans, dans les échanges, que vous êtes ultra cool, vous êtes vraiment pour l'autonomie, l'indépendance, la liberté de chacun... Et que, donc ça c'est ce que vous exposez dans les mots, et que dans votre énergie, dans votre comportement, vous allez, vous savez que votre, votre interlocuteur ou votre interlocutrice a une soirée prévue et que vous commencez à lui poser question sur question sur la soirée, on sent l'angoisse qu'il peut y avoir derrière, que vous commencez à lui envoyer cinq messages pendant la soirée. Vous aurez beau lui dire dans vos mots que vous êtes super cool, que chacun a sa vie, etc. Dans votre énergie, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Donc, il va y avoir une certaine incohérence entre votre énergie et les mots. Et la communication, c'est tout l'ensemble, en fait, ce n'est pas uniquement les mots. Donc, je voulais déjà commencer euh, par, par vous dire que ce que vous communiquez, c'est aussi l'intention, c'est aussi le focus, c'est aussi ce que vous mettez derrière les mots. Et ce qui va être très important, c'est la cohérence entre ce que vous ressentez vraiment et ce que vous allez dire. Du coup, quelles sont les bases euh, d'une communication amoureuse d'une communication de la rencontre Alors, je vais, je vais déjà vous donner les grandes lignes et puis après, évidemment, euh, on ira un peu plus en détail en, en suivant toute la chaîne de, de communication et toutes les étapes euh, depuis le premier message jusqu'à la poursuite, évidemment, des, des échanges. La première base, et on en reparlera tout à l'heure plus longuement, euh, c'est ce que je viens de vous dire, en fait. C'est la cohérence et l'authenticité. Cette fameuse ligne de conduite entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, mais on y reviendra. La deuxième chose, pour moi, la deuxième base de la communication dans la rencontre amoureuse, c'est être dans la découverte, être vraiment dans cette posture de découverte, dans cette finalement saine curiosité euh, et avoir un réel intérêt pour l'autre faut pas oublier que euh, la communication, à ce stade-là, c'est vraiment une démarche d'exploration, C'est pas une démarche de euh, maquage intempestif. Donc, faut pas se tromper d'objectif et il faut pas se tromper de démarche, évidemment, à ce stade-là. Euh, donc, le focus, c'est pas « Oh là là, il faut, faut vite que je vois si euh, la personne pourrait m'apporter quelque chose, euh, si c'est ce que je veux, se mettre une pression dingue par rapport aux échanges. » Non, on est dans une posture beaucoup plus ouverte, dans une posture de je m'intéresse, je suis curieux ou curieuse, euh, j'ai envie de ressentir ce qui se passe dans les échanges en n'étant pas en train de franchir les quatre étapes d'après. D'accord Donc, être dans une vraie présence par rapport à la communication, ça veut dire aussi euh, ne pas avoir d'idées préconçues, ne pas faire les questions et les réponses, être dans quelque chose d'absolument neutre par rapport à l'autre parce qu'après tout, on le connaît pas, on le découvre euh, et donc euh, et donc la communication doit refléter cette envie de découverte, cette envie d'en de, apprendre plus sur l'autre. La troisième base de la communication dans le cadre de la rencontre amoureuse, c'est l'idée qu'on se dévoile, qu'on montre quelque chose de soi. Finalement, c'est le principe même de la rencontre amoureuse, c'est-à-dire l'ouverture, l'ouverture à l'autre, comme je viens de, de vous le dire. L'ouverture à l'autre, donc on s'intéresse à l'autre. L'ouverture de soi, on montre quelque chose, on laisse paraître quelque chose de soi. Et, et petit à petit, de plus en plus, finalement. Donc, je sais que parfois, ça fait peur. Je sais que très souvent, j'ai entendu « Ah oui, mais montrer de moi, j'ai peur, j'ai peur que ça soit mal utilisé, j'ai peur de trop en dire, j'ai peur de révéler qui je suis, etc. » Et là, je vous renvoie vers un autre live coaching, vers les replays d'un autre live coaching qu'on avait fait sur la confiance en soi et en l'autre. En fait, vous n'avez pas le choix. Euh, avoir une démarche euh, sincère euh, de rencontre amoureuse et avoir comme objectif de rencontrer l'amour, c'est forcément ouvrir quelque chose. C'est forcément montrer quelque chose de soi. Donc, je vous encourage vraiment à, à ressentir ça et à vous ouvrir à ça dans votre communication. La quatrième base... Euh, c'est être dans le jeu, mais être dans le jeu ensemble. Donc attention, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire vous jouez de l'autre, C'est pas du tout ça dont il s'agit. C'est vraiment dans, dans le sens plutôt de jouer ensemble. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans une démarche qui, en tout cas sur la forme, qui se doit d'être légère. On n'est pas là à mettre toute la pression du monde, tout, tout ce qu'on traîne comme, comme fardeau euh, ou comme boulet au pied depuis, euh, depuis des années. On est là parce qu'il y, y a une notion de plaisir, une notion de, de légèreté sur la forme. Hein, et, et ça ne veut pas du tout dire qu'on n'est pas engagé sur le fond, évidemment. Ça veut dire qu'on met de l'humour. On se titille, on se cherche, ça fait partie de la démarche de rencontre euh, amoureuse. Sinon, on est, plus, on est assez vite, on passe assez vite dans des échanges qui sont plutôt amicaux. Et c'est évidemment pas ce qu'on est venu faire euh, ici sur Mythique. Donc, jouer, c'est pas juste rigoler. C'est pas juste faire de l'humour, même si je trouve que c'est assez important. Euh, jouer, c'est... Aussi, pourquoi pas, à certains moments, au fur et à mesure qu'on échange, euh, laisser place à de la rêverie ensemble. Ça ne veut pas dire, on se projette, euh, j'ai eu un, un bonjour et puis ça y est, je suis mariée avec quatre enfants. Non, mais à un moment ou à un autre, quand on, on commence à... à, à à développer une certaine complicité, on peut rêver à des moments à partager, des moments futurs partagés ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils auront lieu, ça veut simplement dire que laisser place à la rêverie, mais avec légèreté, ça fait partie aussi du jeu, du jouer ensemble, et ça me paraît euh, très important. Alors, une fois que les bases sont posées, <rire> quelles sont les principales erreurs Et je mets beaucoup de guillemets à erreurs parce que j'ai plus envie que vous considériez que vous faites des erreurs et de vous flageller parce que vous considérez que vous faites des erreurs, que vous jugez parce que ça aussi, ça vous met une pression énorme. Mais pour autant, il y a des choses qui ne sont pas terribles et, et je tiens à, à vous les exposer de manière à vous, vraiment, encore une fois, à booster vos chances de, de, de communiquer et de rencontrer l'amour. Donc, qu'est-ce que j'ai pu euh, observer C'est évidemment pas exhaustif. Hein euh, D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager des choses que vous faites, vous n'êtes pas très sûr, etc. On essaiera d'y répondre, on essaiera d'y répondre après. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si tout ce que je viens de vous dire vous parle, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, comme ça je saurai qu'on est en phase et que vous comprenez bien le message que je suis en train de vous faire passer. Donc, la première chose que je vois par rapport aux fameuses erreurs, c'est croire que l'autre nous connaît. Et ça, c'est quelque chose que je vois très très très souvent, et quelque part, c'est humain. En fait, nous, on se connaît, donc on sait qui on est, on sait euh, quelles sont nos intentions, on sait qu'on est quelqu'un de bien, évidemment, et on part du principe, sans même le faire exprès, hein, c'est un peu inconscient, que bah, finalement, c'est une évidence qu'on est quelqu'un de bien, qu'on a de bonnes intentions et, et, et, et quels sont nos, nos traits de, de personnalité. Eh bien non <rire> L'autre en face de vous ne vous connaît pas, donc si vous ne communiquez pas tout ça, l'autre ne peut pas deviner et ça va être important de communiquer qui vous êtes, la fameuse ouverture dont je vous parlais tout à l'heure, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous voulez, quelles sont vos intentions euh, en étant sur, euh, sur cette appli, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un écueil très, très courant. Non, non, l'autre ne peut pas savoir. Et ce n'est pas parce que vous avez échangé trois mots que l'autre vous connaît par cœur. Évidemment que non, et puis quelque part, ce ne serait pas drôle. Donc à vous de, de, de transmettre euh, tout ça. Est-ce que ça vous parle Est-ce que, est que vous êtes parfois dans... Euh, je ne me rends pas compte que l'autre ne connaît pas. Cliquez sur le, sur le like si c'est le cas. La deuxième chose que je vois, deuxième écueil, c'est croire que l'autre va deviner et ressentir toutes les subtilités alors qu'au départ, on est à l'écrit. Il faut savoir qu'à l'écrit, tout ne passe pas. Il n'y a pas forcément le ton. Euh, ça veut dire que euh, tout ce qui va être euh, plus subtil, ben, ça passe ou ça passe pas, on ne peut pas le, le savoir. Ce n'est pas toujours évident. L'humour, c'est pareil. Est-ce que euh, l'autre est en train de plaisanter ou pas quand il nous écrit Bon, euh, D'un moment, on peut, on, peut le, on peut le voir, mais c'est n'est pas si évident que ça euh, à l'écrit. Et donc, moi, je conseille vraiment, pour laisser justement transparaître le ton, l'intention qu'il y a derrière un message, je conseille vraiment d'utiliser, alors je pas dit abuser, j'ai dit d'utiliser quand même quelques smileys pour faire passer l'ambiance euh, du message. C'est toujours quand même très utile. Et là, il y a beaucoup moins de, de quiproquos euh, et le message passe doublement, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Pour l'usage non intempestif du smiley. Cliquez sur le, le cœur si c'est le cas. Euh, troisième écueil, euh, le manque d'effort. Alors là, c'est le, le moment où je vais passer mon coup de gueule <rire> pendant ce live coaching. La démarche amoureuse, c'est une démarche euh, intentionnelle, c'est une démarche d'attention, de soin et d'engagement. Donc, écrire à la va-vite, en langage SMS, bourré de fautes d'orthographe à chaque mot. Très sincèrement, ça dénote d'un manque d'engagement, d'un manque d'attention et de soin vis-à-vis -vis de l'autre. Ça montre qu'on ne fait pas très attention à l'autre et qu'on n'a pas très envie de faire un effort. Et mettez-vous à la place de la personne à qui vous écrivez. Si on voit ça, on se dit « bah dis donc, si il ou elle ne fait déjà pas d'effort, pas d'attention, ne prend pas soin aux échanges avec moi, qu'est-ce que ça va être après ?» Et du coup, le après, on n'est pas tout à fait sûr d'en avoir envie. Donc, Comprenez bien que ça fait partie du truc, ça fait partie d'une forme d'intérêt que l'on porte à l'autre et c'est très bon signe quand justement on est attentionné sur ce type de, de choses. C'est un très bon signal qu'on envoie à l'autre. Bon, il n'était pas très dur mon coup de gueule, mais quand même, derrière tout ça, il y a un vrai, <rire> il y a, il y a un vrai message que je vous fais passer. Euh, quatrième écueil, la pression l'insistance, les reproches, la fermeture, voire l'agressivité. Alors, là, je vous ai fait tout un bloc, là, le, le killer bloc, euh, de, de tout ce qu'il faut éviter, évidemment, euh, même s'il y a des choses qui sont un peu, un peu différentes. Donc, d'un côté, on a déjà la pression, l'insistance et les reproches. Dans la Alors ça, parfois, on le retrouve dans la communication et on le retrouve aussi dans le rythme de communication. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on laisse pas d'espace à l'autre, ça veut dire qu'on va déjà être en train de relancer, d'insister, voire de faire des reproches parce qu'on n'a pas eu une réponse dans les 10 minutes. Vous vous doutez bien et, on, et le rythme c'est c'est-à-dire qu'on est capable de mettre 10 messages de suite alors que l'autre n'a même pas le temps de dire oh. « ouf. Et ça, évidemment, réaliser qu'on ne donnera jamais envie à l'autre en étant insistant, alors qui plus est en lui faisant des reproches, quoi, tu m'as pas répondu, tu t'en fiches, etc., alors que l'autre, on ne connaît pas, ou très très peu. Ça, évidemment, c'est à éviter à tout prix. Euh, L'idée, c'est vraiment d'être dans une interaction, dans, dans un échange euh, et ce n'est pas d'assommer l'autre avec 50 milliards de messages qui se suivent, ok Si vous, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite du rythme de l'interaction, du type d'interaction ou de quoi que ce soit d'autre, bah, ne harcelez pas. Le but, euh, ne poursuivez pas, bah, dites stop euh, vous-même en fait, euh, à l'échange si ça ne vous convient pas. Mais en aucun cas de la fermeture, de l'agressivité, de la relance intempestive, ça, ça typiquement faut, faut éviter. Comme je vous le disais, la rencontre à l'autre, euh, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire dans l'ouverture et la, dans l'accueil. Et s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on n'est pas du tout obligé de poursuivre. Donc, reprenez un petit peu votre puissance intérieure pour vous-même faire vos, vos choix plutôt que d'essayer de contrôler l'autre et de le forcer à quoi que ce soit. Cinquième écueil, ne parler que de soi ou bien ne pas parler de soi du tout. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les deux cas, on n'est pas sur quelque chose d'équilibré. Moi, j'aimerais que vous voyiez la rencontre comme une danse, comme une sorte de tango. <rire> Un équilibre, l'un parle, l'autre parle, et cette danse permet, en fonction de si elle vous plaît ou pas, un rapprochement ou pas. Donc, si on parle que de soi, bah, on n'est pas dans le fameux « je m'intéresse à l'autre » dont je vous parlais tout à l'heure. Si on ne parle pas du tout de soi, qu'on est là dans la question à l'autre, mais qu'on ne fait aucun lien avec soi, bah, ça revient à danser tout seul, okay et, euh, et ce n'est pas un tango. D'accord Si ça vous parle tout ça, n'hésitez pas à mettre un, un cœur, comme ça je saurai que, que vous êtes prêts à entrer dans la danse. Euh, sixième écueil les banalités. La pluie et le beau temps. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'on ne peut pas du tout évoquer le temps je ne dis pas qu'on ne peut pas du tout évoquer des choses très quotidiennes, un peu banales, mais. En aucun cas, la communication ne peut et ne doit reposer que là-dessus, euh, c'est-à-dire que la rencontre amoureuse, il faut bien se rappeler quand même, que c'est la rencontre de deux cœurs. Oui, c'est très joli, <rire> la rencontre de deux cœurs, mettez-moi un cœur justement si ça vous plaît, la rencontre de deux cœurs, donc il y a une notion de profondeur, il y a une notion de partage, de partage à un autre niveau, à un niveau qui est plus émotionnel et ça je vous donnerai les clés tout à l'heure. Donc, retenez bien que rester sur un, sur un créneau, sur un niveau euh, qui est vraiment de l'ordre de la banalité, du beau temps, de euh, « j'ai fait mes courses », etc. pour créer une connexion de cœur à cœur, ça va être un petit peu compliqué. Ok Alors, je crois qu'on a les résultats euh, du sondage que j'ai hâte de découvrir. Ok Alors, on a 90% de non, c'est-à-dire... Vous avez, et, et bravo, parce que vous êtes en conscience que votre communication actuelle ne vous donne pas toutes les chances de rencontrer l'amour, d'où votre présence ce soir, tout ça est très logique. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on prenne déjà quelques questions euh, que vous nous avez posées. Alors, première question. « Je suis maladroit avec les femmes, comment faire ?» Et c'est Toutoun, très beau surnom, qui nous pose cette question. Alors, Déjà, ce que je voudrais te dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. Cette maladresse dont tu parles, euh, ce n'est pas ce qui te définit. C'est vraiment important parce qu'on a souvent tendance à se coller une étiquette. Et du coup, à rester bloqué dans quelque chose qui peut pour autant évoluer. Ce n'est pas qui tu es qui est maladroit. Sans doute que tu fais preuve de maladresse et sans tout ce que tu fais preuve de maladresse, et encore à vérifier, hein, peut-être que c'est toi qui vois ça de toi, sans doute que tu fais preuve de, de maladresse, par manque de confiance. Et là, chut, on va vite regarder le replay sur la confiance en soi. Donc, la meilleure chose à faire, en attendant que tu évolues sur le sujet de la maladresse, euh, la meilleure chose à faire, c'est de le dire. C'est de le dire, de, voire même de s'en excuser, si, si tu as l'impression qu'à un moment, t as, t as, involontairement, tu as heurté la personne, ou tu as fait une boulette, ou, ou, ou que sais-je. C'est vraiment, en le disant déjà, moi je trouve que, au-delà de la maladresse, du coup, tu transmets autre chose. Tu transmets quelque chose qui est de l'ordre de la délicatesse. Parce que je trouve ça assez délicat, par exemple, de proposer à ton interlocutrice qu'elle n'hésite pas à te dire si là tu as été un peu maladroit. Profitez-en pour en rigoler. Tu vois, si, si tu devances le truc, si tu en parles, dis-moi, et que tu fais un peu d'humour autour de ça, moi je trouve que non seulement c'est délicat, mais en plus c'est assez sympa. Donc ce n'est pas du tout euh, quelque chose euh, de rédhibitoire, euh, de faire preuve de maladresse, si tu en parles, justement, d'où l'idée de la communication. L'idée, c'est aussi que tu te montres euh, compréhensif si la personne s'agace, euh, si la personne, euh, voilà, à un moment, elle est un petit peu chiffonnée par quelque chose que tu as dit. Ne te braque pas, montre-toi ouvert et compréhensif en essayant de comprendre où tu n'as pas été adroit. et c'est en cherchant à comprendre que tu vas apprendre et c'est en apprenant que tu seras de moins en moins maladroit. Voilà, euh, mon cher toutoun. Euh, deuxième question. Alors, j'ai du mal à rencontrer quelqu'un alors que je suis une excellente oratrice. Il est où le problème Signé Layla. Alors, déjà, dans un premier temps, on est en train de chatter. Donc, ça veut dire que c'est plutôt euh, tes qualités euh, écrites, euh, tu vois, que, que l'on va voir que les qualités orales. Si toi, tu te sens plus à l'aise à orale, n'hésite pas à proposer de passer au téléphone euh, ou, ou à la vidéo, en tout cas, de, de passer sur de la communication orale assez tôt il est écrit nulle part, qu'il faut qu'on fasse des semaines et des semaines d'écrit avant de passer euh, à l'oral. Donc ça, si toi, t'es plus à l'aise, propose-le sans aucun problème. Tu forces rien, évidemment, mais tu le proposes, tu dis que tu trouves ça plus sympa, etc. Donc, euh, tu passes. Euh... Mais, il y a quelque chose que je perçois dans ton message euh, et qui me paraît important et intéressant, qui est que la communication dans le cadre de la rencontre, c'est pas le cadre professionnel. Là, tu parles... Euh, quel mot tu as utilisé Oui, je suis une excellente oratrice comme si tu, tu me parlais de compétences, ok Mais la rencontre amoureuse, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question, et on le verra encore, et on l'a déjà dit, de cœur, d'authenticité, d'ouverture à soi, de tout ce que je t'ai dit précédemment et de tout ce que je vais te dire dans la suite du, du live. Donc... La rencontre, le fait que ça marche, le fait qu'on aille plus loin, qu'on ait envie de te découvrir plus, ça ne va pas dépendre de tes compétences, des compétences que peut-être tu as développées dans le cadre professionnel. Okay c'est vraiment important de ne pas confondre les deux sphères euh, parce que c'est pas ça qui va se jouer finalement sur le fait de, que l'autre va vibrer, n'est pas parce que tu seras bonne à l'oral que l'autre va vibrer. Et c'est pas parce que euh, à l'oral ou à l'écrit on est un peu maladroit ou qu'on ne sait pas trop euh, toujours euh, trop comment s'y prendre que c'est mort. Ok, ça va dans les deux sens. Troisième question, comment draguer Et c'est Manu qui nous pose la question. Alors, ça c'est une question qui revient euh, assez souvent. Et vraiment mon message, c'est que je crois que pour aller à la rencontre amoureuse, construire euh, une, une séance, euh, une séance pardon, construire une relation euh, amoureuse, c'est pas une question de drague, c'est une question de séduction de séduire et de se laisser séduire. Parce que qu'est-ce que j'associe qu'est-ce que très souvent on associe euh, derrière, c'est le fait que la drague, il y, y a un côté un petit peu stratégique. Il y a un côté, je vais faire telle chose pour que ça marche. Et moi, je ne crois pas beaucoup à ça. C'est comme si tu me disais, ouais, la drague, alors il y a telle formule magique, faut utiliser tel mot, il euh, faut, faut faire telle chose ou telle chose pour emballer. Bon, Déjà, le but, ce n'est pas juste d'emballer, le but, c'est de construire une relation amoureuse. Mais surtout, moi, je crois pas à ça. Je crois à l'authenticité, je crois à l'élan, je crois à l'envie réelle de découvrir l'autre et au fait de lui dire. Euh, donc, encore une fois, le fameux « je m'intéresse à toi » et, et, et voilà ce que j'ai à, à te montrer. Poser des questions... Osez exprimer ce qui t'attire ou ce qui te plaît dans ce que l'autre te dit ou dans son profil. Euh, alors, on pourrait parler de, de compliments, mais le but, c'est pas de, de lécher les bottes. Encore une fois, c'est d'être assez sincère dans sa démarche. Il n'y a pas besoin de sortir la grosse artillerie. Pour moi, on est vraiment sur, euh, sur quelque chose qui peut être assez euh, subtil et qui est plus d'ordre de la séduction que de la drague, la vieille drague à l'ancienne. Alors... On m'indique que dans le chat, il y a Jérôme qui a peur de se livrer car il a peur que ce soit contre-productif et, et beaucoup de gens lui répondent qu'il pense comme lui. Ah d'accord, alors vous êtes beaucoup à, à penser que c'est contre-productif. Alors j'avoue, et, et du coup ça m'interpelle parce que j'avoue que j'ai du mal à voir en quoi... Ce Se livrer serait contre-productif, c'est-à-dire que, que vous attendez quelque chose de particulier ou de précis. Là, c'est que, et c'est très fréquent et c'est très humain, donc je ne vous jette pas du tout la pierre, ça veut dire que vous êtes déjà en train de basculer vers des attentes. Ça ne peut pas être contre-productif de s'ouvrir. On s'ouvre, l'autre s'ouvre, et puis, ça matche ou ça ne matche pas, c'est pas grave. Mais contre-productif, ça veut dire oh, « je me suis ouvert et ça ne le fait pas, oh là là, je pas dû m'ouvrir ». Bah si, en fait, c'est en étant dans cette énergie d'ouverture que ça va finir par matcher. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, même si je comprends, euh, Jérôme, ce que, ce que tu as voulu dire. Ok. Donc, on va, du coup, je vous propose, parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà, de récapituler les points principaux de ce premier chapitre. La première chose c'est que, rappelez-vous, l'autre ne vous connaît pas, ne sait pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez, donc la communication, c'est le seul moyen d'apprendre à vous connaître. La deuxième chose, c'est que la communication, ça prend plusieurs formes. Donc, euh, on a vu communication orale, écrite, euh, énergie, les mots, etc. Et c'est à vous de choisir aussi le mode, le support, le rythme dans lequel vous vous sentirez le, le plus à l'aise. Et enfin, je vous encourage vraiment à être dans quelque chose de plus de l'ordre de la séduction que de la grosse drague euh, des années 80, ça ne marche plus. Et je vous propose maintenant qu'on passe au chapitre 2, comment aborder son, euh, son coup de cœur et instaurer les premiers échanges.